Malgré la décision du gouvernement de revoir à la baisse les prix de certains produits, à l'exemple de l'huile de cuisine, la situation ne change visiblement pas. Plusieurs semaines après la sortie de la nouvelle mercuriale des prix, les Gabonais peinent à se procurer ce liquide. La rareté de celui-ci sur les marchés, les exigences liées à l'achat et au transport pour aller s'en procurer, constituent un casse-tête pour les consommateurs gabonais qui ne savent plus où donner de la tête. C'est toujours pareil, en fait... Euh même pas quoi dire hein. pour nous qui nous battons un peu chaque jour pour avoir un peu une bouteille d'huile c'est compliqué donc. on vit difficilement la situation là parce que bon euh, on va dire quoi dans, dans les, les, les foyers certains font des achats en gros c'est à dire des bidons d'huile pour pouvoir tenir le mois. mais là on vous exige d'avoir euh, de, de prendre une seule bouteille ou soit si vous prenez une bouteille pour accompagner d'autres euh, articles de la boutique. Bon, on ne sait pas. On regarde l'état. On regarde l'état pour qu'ils bon, qu agissent. Il faut prêt de ne pas prendre euh, l'huile du Gabon pour vendre les huiles de tournesol pour exiger qu'on achète ça c'est à plus de 2000. C'est toujours cher vu que le transport est, est, est, est compris dans la dépense. Donc au lieu de partir, tu dépenses, je vais dire quoi. Peut-être qu'il prend l'aller au retour. Ça fait euh, 2000 toujours, 2100 je vais partir là-bas, je vais prendre le ticket dans le quartier, de à 2000, et pareil, rien ne change en fait. Que l'État fasse quelque chose, qu'il euh, tape le point de la, de la table afin que la situation se régularise de La dernière fois, lorsqu'on avait besoin du lit bulle au niveau des rios, on était censé payer euh, le lit de en fonction des kilos de nourriture. Donc s'il n'y a pas, si l'huile se fait commander simplement, nous ne, nous ne devions pas être servis, donc l'huile doit être accompagné de autre chose. Vu que le taxi a même aussi augmenté, et le lit d'huile a été réduit à 1100 francs, et du coup ça devient toujours pareil, vu que le taxi est même plus que le, le, le litre d'huile. Et du coup, nous voyons que nous payons maintenant l'olive à 1500 au lieu de 1300 ou 1500 francs. Les commerçants, dont les rayons sont vides et lesquels sont pointés du doigt par les consommateurs, tentent de justifier cette situation aux conséquences graves sur le panier de la ménagère. On avait ça C'est fini quand C'est fini le matin. Là. Ah bon Tout à fait. Les stocks qu'on vous donne ne sont plus comme avant ou bien C'est déjà réduit Non, pas réduit, pas du tout. Mais on n'est pas encore payé seulement, parce qu'il n'y a pas seulement le prisonnier à payer, il y a des choses qui arrivent quand ça a un quand temps vend un peu, c'est un nouveau magasin. Hein. À côté de l'huile, il y a d'autres soucis auxquels sont confrontés les consommateurs s'agissant de cette nouvelle mercuriale. Contrairement aux attentes de ces derniers, de nombreux produits ont officiellement été revus à la hausse. Le cas de la boîte de lait 1 Dame Germaine, une compatriote, mère de famille qui achetait autrefois la boîte à 2400 francs CFA, se retrouve à débourser 2600 francs CFA pour s'en procurer une. Une situation mal vécue par celle-ci. La boîte du goût qui coûtait à, mille, à 2300, et maintenant à 2600. Est-ce que c'est normal Les mamans célibataires qui n'ont pas de nom, elles feront comme... Il faut revoir la chose, à la base. Hein, que les gens revoient ça. Donc rien n'a changé en réalité. Rien n'a changé, rien n'a changé, marché, hein. rien n'a changé sur le marché, rien du tout. Les exemples de cette nature sont les chions. C'est pareil, ça c'est la souffrance totale, c'est pas du tout normal. On va encore avoir tard, on tient ça qui est, l'État ne se manifeste pas, rien, mais rien, rien, il n'y a rien. Nous sommes tous ensemble que les prix ne changer, mais c'est toujours pareil. Conscient de cette situation, de la flambée des prix sur de nombreux produits par l'État. Censé plutôt les revoir à la baisse, certains opérateurs ont délibérément choisi de casser les prix à leur niveau. Par exemple, nous, le Nido, on nous a donné, on pense à 7 850, ça m'arrive de penser à 7 800. Pellement, euh, poids, tellement maquerelle. mais L'État nous donnait 850, nous, on pense à 825, parfois il y en a même qui pense à 800. Ça, ça c'est l'état qui a donné ça. Il y en a certains qu'on ne peut pas diminuer, on est obligé de faire seulement ce que l'état a dit. Comme ici, si on, si on demise ça, ça, ça veut dire que tu vas vendre ça à Et Tu es obligé seulement de vendre ce que l'état a dit. Là, tu ne peux pas diminuer ça. Mais il y a certaines choses, toi-même, tu regardes. Par exemple, ici, là, quand tu vends à 1000 francs, tu gagnes 125. Tu dis, ah, j'avais laissé les 50 là, je vends ça à 900. Ça n'y a pas de problème. On fait ça, nous, nous, le ça on fait ça. Il y a certaines choses, nous on ne peut pas faire ça. On peut vous ce que l'État nous dit pour faire ça. Ici, chez nous ce n'est pas du tout le cas. Contrairement à chez nous, on a baissé le prix moins cher que le mercurial de 10 et 5 le secteur alimentaire n'est pas le seul impacté. Les petits opérateurs économiques sont également victimes. Opérant dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise, cet autre compatriote spécialisé dans la pédicure-manicure ne sait plus quoi faire. Les prix de ses outils de travail ayant aussi augmenté. Oui, C'est vraiment cher. je peut exemple. La mèche coûte maintenant... Euh... Euh, en gros, la mèche coûte maintenant 1950. Et comment je peux... Avant je faisais à 2200 ouais, 2500 mais maintenant je suis obligée de faire le paquet à 2.700$. Alors qu'en est-il pour les vernis Les vernis maintenant euh, c'est cher aussi. Mmh. C'est maintenant 800, 900, vraiment cher. Avec ça ce que vous en sortez. Pas du tout parce que le loyer aussi est là. Le loyer c'est 60 000, euh, pas que les enfants à l'école. Tu as le goûter, toi même, tu es là, et puis le loyer aussi de la maison, tu c'est Est-ce que cette euh, flambée de prix a des répercussions sur vos prestations au niveau des clients Vous avez augmenté à votre niveau Pas du tout, je ne peux pas parce que je ne pas accepter. Deux fois, euh, un client peut arriver, va te dire que je 5 000, est-ce que tu peux me faire euh, La tête là, tu es obligée parce que tu, peux rentrer, euh, tu ne peux bien pas rentrer, tu peux pas rentrer comme ça à la maison sans être obligée de les faire. Acculés par le coup et le feu de la vie dans leur pays, les Gabonais qui se disent perdus attendent du gouvernement des solutions concrètes pour sortir définitivement de cette situation de galère.